On fait le devoir de physique? C'est toute la journée dessus. Ouais, c'était vraiment pratique. Ouais. C'est les gars? Ouais, quand on parle de devoir. Amis, alors, fais plaisir, donne-moi ta petite location. trop Pas de ça. Ouais. Bon, Entrez. Alors, vous savez ce que tu Quoi Vous êtes prêt ou pas Bonne chance. Check. Check. Check. Check. Ça sera pas si la Hein je suis faire un hein, Pourquoi Je n'ai rien fait. Bah, il fallait te dire. Allez, on se revoit l'année prochaine. Au revoir. Oui, Au revoir. Ça va tu fais là, il y a 5 bons là et tu t'en sois ici Ouais, c'est mon lit. Ton lit Il y a une poubelle là pour toi. Ouais, mais c'est pas confortable. Confortable C'est ouais. quoi ça C'est de l'eau. De l'eau Ouais, t'es bourré. Non Tu veux un peu Non, je veux pas. Quoi, t'aimes pas Non, j'aime pas. À l'aise, moi non plus. C'est pas bon en fait. Je sais, c'est pas bon. Tu vois, t'es triste, qu'est-ce qui se passe Non, il se passe rien. L'école, à part l'école. L'école, c'est quoi C'est des zéros Plusieurs ouais. Ouais, comme moi à ton âge. Hein. des zéros partout, hein. c'était pas possible. Je suis venu comme ça. Hein. Ça se voit. Ouais, moi je te dis un truc. Travaille vite. Hein. Ouais, je veux faire ça. Vite et fort parce que eh hey, hey, eh, viens pas comme moi parce que. Même le vin, il était périmé. Mais bon, <rire> bon tu me laisses dormir maintenant Ouais, je vais dormir. À l'aise. Bonne nuit, hein Ouais. Bonne chance lui. aussi. <rire> 국민 <laughs> Oui, ouais, je t'avais dit, je suis le contrat la semaine prochaine, 60 000 euros. Contraire 60 000 euros j'ai dit. Ouais c'est bon pour moi, parfait. Quoi pour le, pour le Je te rappelle. Je te connais toi. Euh, non. Si je te connais. De toi, d'un autre